I was talking to a young man in YWAM. J parlé avec un jeune homme, à en Mission. I don't remember where. Je rappelle plus. Où? Sometimes it's good not to remember. Bien de de pas toujours se rappeler. <coughs> And he was telling me about his project. And he said everything's there. Il dit, tout pour faire. I have the staff. J'ai les membres du personnel. J'ai même les finances. Et j'ai dit, « Mais où est-ce que tu vas aller ?» well, Il dit, « Je suis en train d'attendre pour recevoir la foi. » Et j'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Il dit, « Mais je ne sais pas ce que je n'ai pas la foi. Je ne la ressens pas. » Et ça faisait deux ans qu'il attendait. Avec le staff et le money avec le membre du personnel et l'argent. So et je lui ai dit ceci, que je vais vous dire à vous ce soir aussi. On ne peut pas ressentir notre foi. On ne peut pas ressentir notre foi. Et si on ressent quelque chose, ce n'est pas la foi. C'est probablement la foi. C'est sûrement l'espérance. So Et voilà ce qui se passe souvent. We read a book about healing, on lit un livre sur, les guéri, sur la guérison, sur les miracles. And, or we hear a testimony. Ou bien on entend un témoignage. And give hope. Et les témoignages nous donnent de l'espoir. Hebrews Hébreux 10, 23. Et And we have this wonderful feeling in our soul. Et nous avons ce sentiment merveilleux dans notre âme. And we think, wow, I have faith now. Et nous dit super, j'ai la foi maintenant. No, you don't. Non, c'est pas vrai. Will do for your faith. Les témoignages ne vont rien faire pour votre foi. What you're is hope. Ce que vous ressentez, c'est l'espérance. Un sentiment merveilleux. Nous devons ressentir tous les jours. On doit ressentir l'espérance chaque jour. Mais ce n'est pas la foi. So hope, Et donc, quand nous avons cette, ce sentiment de l'espérance, on va essayer de faire quelque chose par la foi. Mais ce n'est pas, pas par la foi. C'est par l'espérance. Et même par par la présomption. We, we assume we know what God is saying. On présume que l'on sait ce que Dieu est en train de dire, even, even when he didn't speak. même quand il n'a pas parlé. And then he doesn't answer our prayer. Et ensuite, il n'exauce ne, pas notre prière. We're confused. On est dans la confusion. We're hurt. On est blessé. Et même, quelquefois, on s'arrête de prier. Because we've lost hope. Parce qu'on a perdu l'espérance. Mais c'est quelque chose nous pouvons éviter. Mais c'est quelque chose que nous pouvons éviter. So let's think about faith. What is it? Donc essayons de réfléchir à ce qu'est la foi. I'm not giving you the references, je ne vais pas vous donner les références. Parce que j'étais tellement béni quand j'ai fait cette étude biblique il y a 30 ans. Donc je n'aimerais pas vous, vous priver de cette bénédiction. Ou c'est peut-être il y a même 40 ans. Quelle est la place de la foi dans la vie chrétienne? Nous sommes sauvés par la foi. Right? N'est-ce pas? Okay, okay il y a des gens qui y croient. It's good. Bon. And we have righteousness by faith. Et nous avons la justice par la foi. Righteousness is not what we do. La justice ce n'est pas ce que nous faisons. It's not a list of we don't do. Ce n'est pas une liste de choses que nous ne faisons pas. Nous sommes des enfants d'Abraham et comme lui, nous avons la justice par la foi. Faith over the world. La, la prière triomphe du monde. La, la foi. triomphe du monde. La foi triomphe. du monde. Faith au-dessus de l'ennemi. On guérit par la foi. We receive healing by faith. On reçoit la guérison par la foi. We prophesy by faith. Nous prophétisons par la foi. And have the ministry of prophecy by faith. Nous recevons le ministère de la prophétie par and, la foi and all, all the other spiritual gifts. et tous les autres dons spirituels. We have the promises of God by faith. Nous avons les promesses de Dieu par la foi. A promise from the Lord is like a check. La promesse de Dieu, c'est comme un chèque. C'est formidable de recevoir un chèque. Mais il ne va rien faire de bon à moins que vous alliez l'encaisser. Et c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Par la foi, nous pouvons encaisser les promesses de Dieu. Il y a une raison plus foi. Et il y a même une raison encore plus, encore meilleure pour la foi. It God. Elle se la plaît à Dieu. So il y a tellement de choses dans ce monde qui brisent son cœur. Mais nous savons qu'il y a deux choses qui lui apportent la joie. La première chose, c'est quand ses enfants ont la foi. Parce qu'ils expriment leur confiance en lui. And what's the other thing that brings joy to all of heaven? When a sinner repents. Quand un se But the word about faith which challenges me the most is when Jesus said if you have a little bit of faith c'est quand Jésus dit, si tu as un tout petit peu de foi, you tu peux faire bouger des montagnes. Et, and here's what as we walk with Jesus. et voilà ce qui se passe lorsque nous marchons avec Jésus. Every now and then, the road divides in two. Et souvent, la route va se diviser en deux. There's a broad path, et Il y a un chemin plus large and a narrow path. et il y en a un étroit. trois. Et nous devons choisir de et nous devons à nouveau choisir sur quel chemin nous allons marcher. We don't just do that once at salvation. On ne le fait pas ça seulement une fois à la, au salut. It comes up again and again and again. Ça, ça revient continuellement. Et ça fait 47 ans aujourd'hui que j'ai rencontré le Seigneur, que je me suis converti. Et je ne sais pas combien de fois j'ai to choisir de Which path. Et je ne sais pas combien de fois j'ai dû choisir à nouveau quel chemin prendre. Et la deuxième chose qui se passe, we're on, the path, we're following Jesus. on est sur le chemin, on suit Jésus, et, then a et ensuite il y a une montagne. And it's not like a nice Swiss mountain. Et c'est une montagne comme une montagne suisse, ce n'est pas même. comme une montagne suisse, Swiss have roads them. <laughs> parce que les montagnes suisses elles ont des routes autour d'elles et au travers aussi, et par-dessus. Ce n'est pas un problème, une montagne en Suisse. Mais ces montagnes-là que nous like rencontrons ne no sont pas comme celles ci Il n'y a pas de chemin autour, There's no way through. il n'y a pas de possibilité de passer There's au no travers, et on ne peut pas passer par-dessus. C'est une montagne. Jesus said, no Mais Jésus dit ce n'est pas un problème, si vous tu as un petit peu de foi. You say, move. Et tu dis, montagne, bouge. And the moves. Et la montagne va bouger. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages ici où vous avez vu des montagnes bouger. Des montagnes financières. Des montagnes de relations. Nous sommes up des montagnes dans nos familles. Et on, a, on, on affronte des montagnes aussi au sein de nos familles, in our churches, dans nos églises, in à Jeunesse en Mission. But it's not a Et ce n'est pas un problème si nous avons la foi. My voilà ma définition en un mot de la foi. Autorité. Autorité pour bouger les montagnes. L'autorité de bouge, faire bouger les montagnes demons, pour chasser les démons, calm and the, and the winds, calmer la tempête et le vent, l'autorité de lier et de délier, l'autorité pour ouvrir des portes. Quand j'étais étudiant en 74 We didn't have enough money to go on outreach. Nous n'avions pas assez d'argent pour partir en phase pratique. Et on s'est dit, bah, <coughs> après la phase théorique, on rentrera tous à la maison. And then said, Et ensuite, Lauren a dit, vous devez vous laisser diriger par la parole du Seigneur. Ce n'est pas ton compte en banque qui est ta directive. Your wallet is not your guidance. Et ton porte-monnaie non plus n'est pas ta directive. C'est seulement le Seigneur Jésus. So you ask him if you're to go on donc c'est toi qui lui demande maintenant si tu dois partir en phase pratique. And so and I, we, we asked him. Et donc Cynthia et moi on a prié, on a demandé. We went away and we prayed separately. On est d'abord allé prier séparément. We to Et tous les deux, nous avons reçu de façon très claire que nous devions partir. Mais nous n'avions pratiquement plus d'argent qui restait. Nous avions travaillé pour des, pendant des années pour pouvoir nous payer cette phase théorique. And we to go on Et il fallait encore des milliers pour partir en, en phase pratique. Well, I, I je ne me rappelle plus exactement combien ça coûtait. But we'd never for Mais on n'avait jamais prié pour des finances. We were good on était des bons protestants. We didn't even know you could pray for on ne savait même pas qu'on pouvait prier pour des finances. Nobody in our church ever did, that's for sure. En tout cas, dans mon église, je ne crois pas que quelqu'un avait prié pour des finances. Donc j'ai réalisé que j'avais une petite foi. Et Lauren had a beaucoup. Et que Laurent avait beaucoup de foi. And he us faith all the time. Et il était toujours en train de nous raconter ces récits de la foi. Et j'ai dit, moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux par rapport à la foi. In en deux mois. So I to every in our tape Et donc j'ai écouté toutes les cassettes qu'il y avait dans notre bibliothèque de cassettes, cassette sur la foi. I read every book in the library about faith. Et j'ai lu tous les livres dans la bibliothèque qui parlaient de la foi et je n'ai rien appris qui m'ait aidé. Mais il y avait beaucoup d'histoires, de belles histoires But I, even I didn't those were my faith. et même moi je ne trouvais pas que cette, ces histoires m'aidaient par rapport à ma foi. Et je suis tombé sur trois réponses qui ne m'ont pas du tout aidé. Peut-être quatre. Not that they were wrong, pas parce qu'elles étaient fausses, but they were mais elles étaient incomplètes. And we hear these in YWAM too. Et puis, on les a aussi à jeunesse en Mission. So I'll tell you why, that they don't work. Et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. The first is faith comes by que la, la première c'est que la foi vient par la transmission. Oui. Which un grand pensée c'est une belle pensée. Just C'est juste qu'elle ne se trouve pas dans la Bible. Des gens comme Josué ont travaillé proche de, de, Moïse. de Moïse et ils ont grandi dans leur foi. Mais la Bible ne nous dit jamais que Moïse a transmis sa foi à Josué. Il n'est jamais dit que Jésus a transmis sa foi à ses disciples. Malgré ce contact très proche pendant trois ans. Il n'est jamais dit que Paul a transmis sa foi à ses disciples. The other thing we hear is You can pray for faith. Et une autre chose qu'on entend, c'est que nous pouvons prier pour la foi. We hear this in a lot. Et on, on entend ça beaucoup à Genèse en Mission. OK, nos, teams are going out. Okay, nos équipes d'évangélisation vont partir. The, all, all the teams come here up front. Et venez tous ici, toutes les équipes, venez ici devant. Et donc, vous, les membres du personnel, venez entourer ces équipes, et nous allons prier pour qu'elles reçoivent la foi. It's a lovely thought. Et c'est une belle pensée, But it's not mais ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de prière exaucée pour la foi dans le Nouveau Testament. Paul, comme vous le savez, a prié de merveilleuses prières pour ses églises. Paul, vous savez, a fait des prières magnifiques pour les Églises. Et on a prié ses prières d'espérance aussi pour l'Église de Rome. Uh, he prayed for love for the Il a prié pour l'amour pour les Éphésiens. He prayed for strength, for intelligence, for wisdom. Il a prié pour l'intelligence, pour la force, pour la, la, la sagesse. I love his prayers. Et j'aime ses prières. He never prayed for faith, Il n'a jamais prié pour la foi for his churches. pour ses Églises. If si la foi venait par la prière, Paul aurait fait ses prières. We also hear faith is a gift of God. Et nous lisons, nous entendons aussi que la foi, c'est un don de Dieu. Well, sure it is. Bien sûr. But a gift of God. Mais tout est don de Dieu. Every flower, every chaque fleur, chaque légume. Our life, our breath. Notre vie, notre souffle, is a gift of God. tout est un don de Dieu. Mais cela ne nous donne pas d'avantage de foi. Les bénédictions de Dieu ont toujours des conditions. Certaines sont très claires comme l'espérance. Parce que l'espérance a trois sources. Qui remember? Qui se rappelle? J'ai dit la prière. Quels sont les deux autres? This is a quiz. Testimony. Thank you. Le témoignage. And? Merci. SBS people, where are you? Someone said faith. L'espérance vient de, Paul wrote to the Romans, quand Paul a écrit aux Romains, vous les gens de l'école de, de la Bible, que, au travers de l'encouragement des Écritures, nous pouvons avoir la foi. Romains 15, 15, 4. Mais ici celui que nous entendons le et voilà about ce qu'on entend le plus souvent. Et c'est presque la dernière semaine de notre école. And invited a to come teach on faith. Et donc, Lauren a invité un ami pour venir nous enseigner sur la foi. Et Lauren nous a dit, vous allez apprendre tout concernant la foi avec and, ce gars. And I thought finally, et je me suis dit finalement. Et donc j'étais là comme Jean-Patrick devant avec mon cahier. Ready to write everything down. Prêt à tout mettre par écrit. And he tells stories. Et il a raconté des histoires. Great stories. Des super histoires. But I didn't learn anything. Et bien, je n'ai rien appris. Finally, the last hour of his teaching. Et finalement la dernière heure de son enseignement. He says, "I'm going to tell you how to increase your faith." « Je vais vous dire maintenant comment faire grandir votre foi, augmenter votre foi. » il, il a dit, j'ai imprimé sur cette page-là des versets concernant la provision de Dieu, sa puissance, sa, son amour pour nous. Il y a différents versets. Et je veux vous et j'aimerais que vous preniez ce papier. Go find quiet, et va trouver un endroit calme. And read these verses out loud. Et lis ces versets à haute voix. Because faith comes by hearing, Parce que la foi vient de, de ce qu'on entend. And by the word of God. Et la, l entendre, entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu. J'ai dit OK. OK, je vais essayer ça une fois. My grandmother told me that. Ma grand-mère m'a grand toujours dit d'essayer au moins une fois. So I went out in the woods, Donc je suis parti dans les bois and I read these verses et j'ai lu ces versets out loud, à haute vo voix over and over and over, plusieurs fois and he, trying to hear them, pour essayer de les entendre pour que ma foi commence à grandir alors que j'entends la parole de Dieu. I'm sure that didn't hurt me. Je crois que ça ne m'a pas fait du mal. Et je crois que certains des arbres l'ont aussi apprécié. Mais je crois que ça n'a pas aidé à Be, ma foi. Faith is not a of magic. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose de magique. Et nous avons fait sur et en fait, on, a, on en a fait quelque chose de magique. We have magic formulas. On a des formules magiques. You say these words on dit ces paroles certain d'une certaine manière. Over and over again. On les répète constamment. Louder the better. Et plus c'est fort, mieux c'est. Et tu, finalement, tu, tu commences à crier aussi fort que possible in the name of Jesus. au nom de Jésus That's magic. Ça c'est magique. Here's one thing Jesus hates. <coughs> Une chose que Jésus hait, hait vain repetitions. Des répétitions vaines. The Tibetan Buddhists, I have had neighbors in Brittany who are French j'avais des, des voisins à Burtigny qui étaient français. Buddhist, like et ils étaient bouddhistes comme beaucoup de français. Et c'était des Tibétains et ils avaient des, des drapeaux de prière sur leur balcon. So the flags with on them. Donc les, sur les drapeaux, il y avait écrit des prières. And we have et à Burtigny, il y a beaucoup de vent. Et ils croient que quand le vent sur la il et il croit que quand le vent souffle sur ses, ses drapeaux et qu'il commence à bouger, et que les prières vont monter au ciel. So you can have a life. Et donc, tu peux avoir une vie de prière merveilleuse. Tu n'as rien besoin de faire. Stops, over. Mais dès que le vent s'arrête, ta vie de prière est finie. Et la chose la plus importante que nous puissions connaître au sujet de Dieu, c'est celle-ci. He is love. Il est amour. To say it another way, he is the most relational being in the universe. Pour le dire d'une autre manière, c'est l'être humain, l'être le, le plus relationnel dans l'univers. So, we can we can put when we say, how can I get more faith? Donc, on peut se dire, mais comment est-ce que je pourrais avoir davantage de foi Ou posons la question d'une autre manière. Avec qui Dieu va partager sa propre autorité Avec qui il va partager cette autorité Ce n'est pas la personne qui va prier le plus fort longest, ou le plus long Or with the most repetition. ou qui va se répéter le plus. La réponse à cette question doit être relationnelle. Parce que ça, c'est qui Dieu est. Et c'est quelque chose qui corrige très bien certaines des idées que nous avons. Donc, j'ai continué de, de faire des recherches. Comment est-ce que je peux augmenter ma foi? Et cette recherche a continué pendant dix ans. Et j'étais en train de conduire un ministère francophone. Et puis la base de Lausanne. And I could see that my faith was growing. Et j'ai vu que ma foi était en train de grandir. Ruth. Et puis les, les équipiers que j'avais, Raymond, Irène, Jean-Patrick et Ruth, Our faith was growing. je voyais que notre foi grandissait. We saw in On a vu Jeunesse en mission commencer en France. We saw the beginnings in West Africa. Nous avons vu les, les commencements en Afrique de l'Ouest. I didn't know why our faith was growing, Mais je ne savais pas pourquoi notre foi augmentait, et comment. Et donc je ne pouvais pas enseigner qui que ce soit là-dessus. Et qui est une grande frustration pour un enseignant. Et un jour je lisais les Évangiles dans mon temps de culte personnel. And I came across this passage I'd read many times before. Et j'ai vu ce passage, que j'avais pourtant déjà lu plusieurs fois avant, Where the disciples come to Jesus, où les disciples viennent vers Jésus, et pour une raison non connue, enfin, pour une raison quelconque, ils, ils réalisent qu'ils n'ont pas assez de foi. And they, they come to Jesus, et donc, ils viennent vers Jésus, and they say, Lord, increase our faith. et ils disent, « Jésus, augmente-nous la foi. » Et il a levé ses mains et les a bénis. Et, dit, et il a dit que votre foi soit augmentée. Ah. <rire> il y a des gens qui ont, entendu la, la, qui ont, qui ont lu l'évangile de Luc ici. Jésus fait non, Jésus n'a pas fait cela. Parce que la foi ne, ne grandit pas avec la la prière même si tu es devant Jésus il ne va pas prier pour que tu aies plus de foi et s'il s'il l'avait fait, tu l'aurais reçu à ce moment-là. Parce qu'il savait que ces douze avaient besoin de davantage de foi. Et qu'ils n'étaient pas prêts de faire face à ce qu'ils à, à qu allaient faire face. So, once again, I read his answer. Et donc, une fois de plus, j'ai lu ses réponses. And he said to them, et il leur a dit, verset 6, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous allez demander à cet arbre de déraciner et d'aller dans la mer. » C'est dans verset 6. Mm -hmm. Luc 17, verset 6. Et je me suis avec le Seigneur cette matin. Et j'étais content avec le Seigneur ce matin-là. Et j'ai dit, ça fait dix ans que je cherche la la racine, la la, la la la réponse. The apostles are asking you the right question for once. Et pourtant, les disciples t'avaient posé la bonne question. Ils n'ont pas dit cette fois-ci s'ils pouvaient demander que le feu tombe sur leurs voisins. Ils n'étaient pas en train de demander pour avoir la meilleure place dans le royaume. Et ils n'étaient pas en train de te demander qui For était le plus grand. Right pour une fois, ils te posaient la bonne question. And, and Et quelle est cette question no, the, what is this answer? Quelle est cette, question, cette réponse This is not Ça ne m'aide pas. I'm a je suis un jardinier. J'ai un arbre dans mon jardin. J'aimerais le pousser trois mètres un petit peu plus dans la direction But de I Genève. Don't want to put it in the ocean. Mais je ne veux pas qu'il aille jusque dans l'océan. Parce qu'un arbre dans l'océan va mourir. It's not Ça ne va pas aider. Now, one reason I hadn't understood answer et la raison pour laquelle je n'avais pas compris la réponse de Jésus, est dans la Bible que j'étais en train de lire, c'est qu'il y avait un espace entre le verset 6 et le 7. Because the editors of that Bible decided that Jesus ended his answer with this word about trees in the ocean. Parce que les, les éditeurs ont décidé que Jésus avait terminé sa réponse avec cet arbre qu'il fallait envoyer dans l'océan. Some, some right. Mais il y a des Bibles qui l'ont bien fait. Because Jesus answer continues through verse 10. Parce que la réponse de Jésus continue jusqu'au verset 10. Et je l'ai vu pour la première fois ce matin-là. Jésus, il ne pas break. Il ne devrait pas y avoir d'espace. Ils ne bougent pas. Ils ne sont pas. Il n'y a pas d'autres personnes qui les rejoignent. Ils sont toujours en train d'être debout and, and là. Et Jésus continue avec la réponse. Il dit :« Quel d'entre vous, ayant un esclave qui ou tient des moutons, dira à lui quand il est venu du champ, « viens immédiatement et assieds pour manger. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens de suite te mettre à table ». Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. J'ai entendu beaucoup de messages sur ce passage en j'ai entendu beaucoup de messages sur ce passage en grandissant. Et c'était toujours en train de souligner l'attitude que nous devions avoir envers Jésus, qui est vraie. Et je crois que ces versets contiennent aussi la réponse à leurs bonnes questions. Et je crois que Jésus est en train de dire ceci. Vous voulez plus de tu veux avoir plus de foi? Fais tout ce que je t'ai commandé de faire. Et continue de le faire. Si tu es fatigué et que tu as faim, continue de travailler dans les champs. Et si tu es le seul qui est là-bas, continue de travailler dans les champs. Continue de travailler dans le champ. Continue de faire tout ce que je t'ai demandé de faire. Sois fidèle dans une, une obéissance à long terme dans la bonne direction. Et ta foi à ce moment-là va continuer de grandir et de grandir. Et j'ai compris. That's why my faith grew during those 10 years as a new leader. Et c'est la raison pour laquelle ma foi ne faisait qu'augmenter pendant ces années où j'étais leader, ces dix ans. Because we were always asking. Parce qu'on était toujours en train de demander, personnellement et en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? We'll Montre-nous et nous le ferons. And that was how we lived. Et c'était notre manière de vivre. Et c'était notre manière de important. Et donc j'ai dit, mais ça c'est quelque chose de tellement important ce matin-là, mais j'ai besoin d'une confirmation. Lead me to Et s'il te plaît, emmène-moi vers un autre passage. And he led me to 8, Et directement il m'a montré le, le chapitre 8 de Matthieu, où il part à Capernaum. And the centurion, the Roman officer comes out. Et le centurion, l'officier romain, qui sort. This is Matthew 8, verse 5. Et ça, c'est dans Matthieu 8, verset 5. Et il dit, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » And Jesus says, okay, I'll come and heal him. Et Jésus lui dit, "OK, je viendrai le guérir." Le centenier répondit, "Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri." Do this and he does it. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, vient, et il vient, et à mon serviteur, fait cela, et il le fait. Okay. C'est une très mauvaise traduction, en français donc. Donc la Louis II la faux et puis la la la version English too hein NIV you Non, c'est especially uh, French. donc encore une version il y a deux versions qui l'ont faux. le second 21 got it more, more correctly. Alors, la second 21 c'est mieux. So when I heard that I went out and bought a, a new Bible. Et donc quand j'ai entendu ça, je suis allé acheter une nouvelle Bible. Footnote, je crois que c'est dans les notes. Tu as pas la seconde 21e yeah, Mais 21. because it's pretty clear in most manuscripts, he says I also am a man under authority. Et dans beaucoup de, de manuscrits, il est dit et moi aussi, je suis un homme d'autorité. And that little also is the word that Segon left out. Et ça c'est ce mot aussi que second a laissé. Second OK, second 21. Has to start for a new Donc, tout le monde doit commencer à prier pour une nouvelle Bible, la second 21. It's free. You don't even have to pray, Donc, pas besoin de payer, c'est gratuit pour... which, uh, which website? C'est OK, you just Anyway, come and talk ah. to Jean-Patrick. He will explain it. Venez voir Jean-Patrick et vous pourrez le télécharger no, sur votre it, it's téléphone. Et c'est vrai que dans la Bible il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Et plusieurs ont à voir avec l'autorité, qui Bible knew nothing about Et donc Segond a traduit la Bible tout seul et il ne connaissait rien quant à l'autorité. What, what's happening here with this centurion? Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec ce centurion I think he's saying this to Jesus. Je crois qu'il dit ceci à Jésus. I know about Je sais ce qui concerne l'autorité. Je suis officier dans l'armée romaine. I have to have authority over my soldiers. Je dois avoir l'autorité sur mes soldats. Parce que nous sommes presque toujours envoyés sur le champ de bataille avec des grandes armées. Donc, je dois avoir de l'autorité sur mes gens. Et s'ils n'obéissent pas à mes ordres, nous allons tous mourir. Nous serons dans la défaite et nous allons tous mourir. Et donc, c'est quelqu'un qui avait pensé à l'autorité toute sa vie. Et il connaissait ce principe. Pour avoir l'autorité, nous devons être sous l'autorité. Et il dit que Jésus, je sais que toi, tu as de l'autorité. Tu n'as pas besoin de venir sous mon toit pour guérir mon, mon, mon serviteur. Je te reconnais comme un, un, un homme sous avec autorité Under the authority of God. sous l'autorité de Dieu. Et ça c'est une confession de foi que Jésus est le Messie. Expressed as only a Roman soldier could express it. Et vraiment exprimé et seul, c'est seulement ce soldat romain qui pouvait exprimer de cette manière. He was a convert to Judaism. Il était converti au judaïsme. Luc nous dit qu'il a pour la synagogue à Capernaum. Et Luc nous dit qu'il avait payé pour aller à la synagogue à Capernaum. Pour construire. Donc il avait été instruit dans sa foi par les pharisiens. Et il lui a sûrement tout dit par rapport au Messie. Il est envoyé de Dieu? Il va faire des, des, des, des, des œuvres de puissance. va overthrow Herod. Il va euh, dé, dé, um, détrôner Hérode. Et il va jeter les Romains là, en dehors. Rien de personnel. And so then he hears about Jesus of Nazareth, et ensuite, il entend parler de Jésus de Nazareth. Doing right qui fait des miracles juste là, en dehors de Capernaum. Out demons, the sick. Des, qui chasse des démons et qui guérit les malades. Et il entend les he pharisiens arguing. Et il entend les pharisiens qui argumentent. No, Est-ce que c'est le Messie Non, ça ne peut pas l'être. He, il est de Nazareth. Il he guérit sur le sabbat. Il, en plus, il guérit le jour du sabbat, il parle à des étrangers, il ne peut pas être le Messie, saying, no, well, et certains disaient « si, peut-être, il peut quand même être le Messie ». No et pour le centurion, il n'y a pas de question, he knows about parce qu'il connaît l'autorité, il sait que homme ne peut faire Works with this authority unless he is under authority. Parce qu'il sait que personne ne peut travailler avec cette autorité à moins qu'il ne soit sous une autorité. Et qu'il ne peut pas faire ses œuvres miraculeuses sans être sous l'autorité de Dieu lui-même. So Et donc je pense que ça c'est la clé pour grandir dans notre foi. C'est de nous mettre sous, sous l'autorité. C'est de grandir dans notre obéissance. Et je crois que chaque fois que nous obéissons à Dieu, notre foi augmente. Il dit que ça ne fait pas ce bruit. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le ressentir, mais ça grandit. Ça grandit. Et certains d'entre vous ici, à cause de votre obéissance, au travers des années, vous avez une grande foi. Et l'ennemi a peur quand vous exercez cette foi. Mais il ne peut pas attaquer votre foi. C'est trop profond. C'est trop fort. Donc qu'est-ce qu'il fait Deux stratégies. Il attaque notre unité. Parce que c'est quand nous joignons, quand nous mettons notre foi ensemble, que l'effet sera multiplié. Et il attaque notre espérance. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand nous perdons notre espérance, même si la foi est déposée en nous, notre foi n'est plus utilisable. C'est comme beaucoup d'argent à la banque et nous avons oublié le numéro de notre compte. So this works in the other way also. Et cela se, se passe aussi dans l'autre sens. When we disobey, quand on désobéit, our faith starts to disappear. Notre foi commence à disparaître. L'ennemi peut l'attaquer. Ne peut pas l'attaquer. But we can. Mais, avec la désobéissance, en fait, elle peut disparaître petit à petit. Et on le voit dans Hébreux 3, 18 et 19. C'est au sujet d'Israël qui ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Et le problème, nous dit le verset 18, c'est qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en Dieu. And the very next verse says this. Et, le, et le verset suivant dit ceci. Et donc, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur désobéissance. But... Peut-être que je les ai mis dans l'autre sens. So here, here's the thing. Voilà maintenant la chose. Nous rencontrons souvent des gens qui disent et donc, souvent, nous rencontrons des gens qui nous disent ceci. Moi, j'avais l'habitude de croire comme toi. Et nous, on était un groupe de jeunes gens, on distribuait des, des, des, de la littérature. We had Bible study. Et on avait des études bibliques. But I don't that Mais uh, maintenant, je n'y crois plus. J'ai perdu ma foi. No, you didn't. Non, tu ne l'as pas fait. You pas can't vrai. Lose your faith. Tu ne peux pas perdre ta foi. Ce like n'est pas comme ton téléphone. Ah, où est-ce qu'il est, qu est? Peut-être que je l'ai laissé dans oh, le bus. Bon, ce n'est pas dans le, dans le bus, donc peut-être que je l'ai laissé dans la salle de you cours. Cannot lose your faith. Tu ne peux pas perdre ta foi. It's not that fragile. Ce n'est pas si fragile. In certain churches, we sometimes hear this. Et dans certaines églises, on entend parfois ceci. Some young guy will, will say, Un jeune homme va dire, « Frères et sœurs, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je ne perde pas la foi. » ah, vous, vous avez entendu ça Et en fait, ils le disent le dimanche matin. After a Saturday night that they're already sorry for, Après un samedi soir pour lequel ils regrettent déjà, who knows what they did, I don't know. on ne sait pas ce qu'ils ont fait de juste ou de faux, on ne veut même pas savoir. So this young guy prays this prayer. Et donc, le dimanche, ils cette, font cette prière. Well, bon. C'est vrai, on devrait prier pour lui. But not that he lose his faith, mais pas pour qu'il qu ne perde pas sa foi. On doit prier pour lui pour qu'il s'arrête de désobéir à Dieu. Tell, faith, Quand quelqu'un te dit qu'il a perdu la foi, vous pouvez très gently and lovingly walk back in time with them. Et vous pouvez, de façon très aimable, essayer de, de venir aller un petit peu en arrière dans le temps avec eux. And if honest, et s'ils sont honnêtes, ce qui n'est pas toujours le cas, but if they are, mais s'ils le sont, ils vont être d'accord qu'à un moment, quand il y a ces deux branches sur le chemin, ils ont pris le chemin ils ont pris le chemin le plus large. Et si nous persévérons dans notre désobéissance, oui, alors notre foi va partir. Elle va commencer à s'effriter. Et finalement, elle va disparaître. Et nous allons même commencer à renier notre Dieu. Let me tell you a couple stories here. Et j'aimerais vous par partager euh, deux, deux récits. Et vous les connaissez déjà parce que c'est dans le premier livre de Lorraine. Et c'est deux jeunes filles qui sont en train de témoigner sur les, dans les Caraïbes. Et elles ont trouvé euh, un vieil homme là qui était prêt à écouter leur témoignage. Et puis euh, l'homme dit mais dites-moi ce Jésus là il guérit toujours. He said, yes. Il dit oui. Et j'aimerais bien qu'il guérisse ma main. I been able to move it in 30 years. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas pu la bouger. They, they look at this hand, et elle regarde cette main. And there no on it. Et il n'y a pas de muscles sur la main. Skin and bones. Il n'y a plus que les os et la chair. And, but they're trapped by their testimony. Mais elles sont maintenant piégées par leur témoignage. Et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est prier. So this one girl Et donc cette, cette fille commence à prier. Seconds, Et après une, quelques secondes... Et l'homme dit, je « peux, Je peux bouger ma main, je peux bouger ma main. » Et il part, il court vers le village. « Venez voir, venez voir, Jésus a guéri ma main. » Et la fille qui est en train de prier, elle s'évanouit sur, sur le chemin. <laughs> Parce qu'elle ne ressentait pas qu'elle avait assez de foi pour prier pour cet homme. But she'd been her for a year. Mais ça fait une année qu'elle préparait sa phase pratique. Elle faisait le livre. Elle a, fait, elle a lu tous les livres. Meetings, elle a fait toutes les rencontres de prière. Elle a trouvé du soutien financier. Elle est partie en phase pratique. She's participating in the meetings and not just sleeping. Elle a participé dans les rencontres, elle ne dormait pas. Et sa vie était allée dans un nouveau niveau d'obéissance. Et sa foi avait grandi without her feeling a thing. sans qu'elle ressente quoi que ce soit. Another story. Une autre histoire. C'est un, un évangéliste américain. He's having wonderful meetings. Et il avait des rencontres merveilleuses. So they put him in a hotel. Et donc, ils l'ont mis dans un hôtel. And he's going home at night, praising God. Et il rentre ce soir-là, en train de louer le Seigneur. For all the people saved, healed. tous les gens qui avaient été sauvés, guéris. And then he sees the hotel swimming pool. Et ensuite, il voit la, la piscine de l'hôtel so et il dit « Jésus, je, je, je, je, suis tellement rempli, je sens tellement que je suis rempli de foi, je suis sûr que je peux marcher sur l'eau. » Et il marche, il, il essaye de marcher sur l'eau, il met un pied and he going all the way down to the et il commence à descendre jusqu'en bas glug glug glug glug glu, glu, glu. Non, that's not the translation in French. It's glu glu glue. Glu, glu glu Every language says that different. It's so funny. Tout le monde dit ça différemment. Where was I? Anyway, on the way down, <laughs> donc alors qu'il est en train de couler. He says Lord Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas marcher sur l'eau Et le Seigneur dit ceci. Parce que c'est toi qui as dit que tu pouvais marcher sur l'eau. Ce n'est pas moi qui ai dit que tu pourrais marcher sur l'eau. Et quand j'ai entendu cette histoire, et j'ai dit, ça, c'est la voix de Dieu. Et vraiment, il a Entendu parler. Il, Il avait un entendu very, la voix de Dieu. C'est un, un, un principe très important là. If we're taking a step of faith for God, si nous faisons un pas de foi pour Dieu, et que c'est Dieu qui nous a conduit à faire ce pas de foi, we will have the faith to do it. on aura la foi pour le faire. Peter could walk on water. Pierre pouvait marcher sur l'eau. Parce que Jésus a dit qu'il pouvait. Parce que Jésus lui avait dit qu'il pourrait. Et ce que Pierre a fait, c'était vraiment un pas d'obéissance, n'est-ce pas? Parce que si, si ça vient de Dieu, c'est un pas d'obéissance. Donc si nous obéissons à Dieu. In what He has called us to do par rapport à ce qu'il nous a appelés à faire, we will have the faith for it. nous aurons la foi pour cela. Si nous-mêmes nous décidons que nous allons marcher sur l'eau, uh, et Dieu n'est pas obligé de bénir cela, He would that we learn a very il préférerait que nous apprenions une leçon importante. Et donc, récemment, j'ai essayé de mettre cela, à en faire une question pour moi-même. Really Qui m'a vraiment aidé à organiser ma vie. Parce que vous savez, à JEM, on peut faire tellement de, so de choses. On peut implanter des églises. On peut aller vers une, un groupe non atteint. On peut travailler parmi les enfants. On peut faire les ministères d'entraide. Les écoles de l'université. Et, et puis maintenant, voilà Lorraine qui vient et puis dit que maintenant il faut distribuer des Bibles à, toutes les, well, à tous les gens de la planète. Et est-ce que lui ne peut pas décider ce qu'il faut faire? Et puis si, si Lauren t'aime, il va te demander de déménager à Kona. I did that once. Je l'ai fait une fois. How do you know? Comment tu sais And in my responsibility in the university, Et dans ma responsabilité à l'université, je, je, je, je, je rêve ou je pense à 700 centres de formation. Base. Et moi, je pourrais aller n'importe où dans le monde et être impliqué avec des bases de l'Université des Nations. Et si vous n'écoutez pas, ça peut vous rendre même fou. Et en fait, de réfléchir comme ça, c'est ce qui <coughs> fait tomber les gens dans le burn-out, dans l'épuisement. Parce que si tu es un croyant vraiment sérieux, il y a trop de choses à faire. Here's the Mais voilà la question qui m'aide à régler cela. Lord, uh, today, what is my Seigneur, aujourd'hui, quelle est mon obéissance And when I'm planning my week, Et ensuite, quand je planifie ma semaine, quelle est mon obéissance Si je a une invitation si je reçois une invitation pour aller parler à quelque part, est-ce que ça, c'est mon obéissance Ou bien est-ce que c'est seulement la bonne idée de quelqu'un et je crois que chaque, chacun d'entre nous devrions toujours nous poser cette question. Et, et si le Seigneur dit « Oui, ça, c'est ton obéissance pour aujourd'hui ou pour un autre moment, et nous obéissons, en ce moment-là, on aura la foi pour le faire. » I mentioned that team I led down here in 77 et j'ai pouvais parler de cette équipe avec laquelle je vivais en 1970 avec laquelle je suis venu en 77 et l'ennemi était vraiment en train de nous détruire et finalement quand on est arrivé en Côte d'ivoire donc notre notre bus est tombé en panne le ont bro et c'était les, les amortisseurs qui se sont cassés. Et donc, on ne pouvait pas les trouver, sauf si c'était aller à Abidjan et c'était à 1000 km dans le sud. Et puis ce soir-là, on nous attendait de l'autre côté de la frontière à Sikasso. Et je vous avais dit que Joe Portelli m'avait dit que si tu n'arrives pas là-bas à temps, c'est fini pour Jem. So Bon, il n'y avait pas de moyen pour y arriver. And Carlo comes up to me. Et qui, qui vient vers moi? Carlo, Carlo vient vers He moi. He Il dit, Tom, j'ai une parole pour toi. Tu es comme Moïse et la mer rouge est devant toi, et puis tu as l'armée de Pharaon derrière toi. If, if et si tu vois une percée, alors ça sera un miracle, un miracle formidable For all the people of God. pour tout le peuple de Dieu. Et je dis merci Carlo pour ce mot, cette parole encourageante. I knew the way was totally blocked in front of us. Et je savais que le tout était bloqué devant nous. Mais no <laughs> par contre, je ne savais pas qu'il y avait une armée derrière qui venait nous détruire. <laughs> that word was did not make me feel better. Et ce, ce, cette parole ne m'a pas du tout aidé. But here's the thing. Mais voilà la chose. We were there on était là in par obéissance. C'est Dieu qui nous avait dit de faire cela. Et donc, les, on y, nous étions 20, incluant Raymond, et on y était là par obéissance. Et par la foi, nous avons trouvé cette partie dont on avait besoin pour réparer et avant minuit, nous étions à Sicasso. Quelle est ton obéissance? on a parlé de beaucoup de choses cette semaine et quand tu vas retourner à la maison le jour après que tu te sois bien reposé et que tu es récupéré ce jour-là, quelle sera ton obéissance Okay, uh, J'ai besoin d'aide là, Humphrey. J'aimerais partager encore juste une chose, et on fera l'offrande après. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Okay. There, there's nothing else to do here anyway, right? so. yeah, yeah. <laughs> Il n'y a rien, rien d'autre à faire ici, de toute manière, donc. Est-ce que je suis en train de vous empêcher de faire quelque chose <rire> no, you'll just go out there and so. Non, vous allez juste sortir là-bas et, et commencer à discuter. So, let's stay here and the word. Donc, restons ici et ayons, ayons de la communion fraternelle autour de la parole. Donc, <rire> so, OK. The engine of faith is le moteur de la foi, c'est l'obéissance. Mais quel est le moteur de l'obéissance? Comment est-ce que nous pouvons, de façon continuelle, comme un style de vie, obéir à Jésus? This is not that obvious a question. Ce n'est pas une question si évidente. Et il y a plusieurs personnes, on n'arrive plus à le comprendre maintenant, mais dans les années 70, on ne comprenait pas. So this is what they us in my Et voilà ce qu'on m'avait dit dans mon école. L'obéissance est un choix. Et la première fois, tous les jours, tu fais ton culte personnel et la première chose, c'est la première chose. Et donc, tu décides de suivre Jésus. You confess that out loud. Et tu le confesses à haute voix. So that it's heard in heaven. Donc, c'est entendu au ciel. C'est entendu par toi. And it's heard in hell. Et c'est entendu dans l'enfer aussi. L'obéissance est un choix. Just choose. Donc, juste, fais un choix. Et ça a good. Et ça avait l'air bien. Et on le faisait. On choisissait l'obéissance chaque jour. Jusqu'au jour où ce n'était pas si facile de choisir l'obéissance. Et et puis on a certains de nos amis sont arrivés à un, un, un moment où finalement ils ont laissé tomber l'obéissance. Sure Et je suis sûr que ça a été le cas pour certains d'entre vous aussi. But the good news is this. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Il y a beaucoup to, de to chemin pour vivre en obéissance. Et il y a un chemin bien meilleur pour pouvoir vivre dans l'obéissance. C'est que ce soit plus joyeux et plus amusant. So, let me tell you this old story. et Donc, je vais vous raconter cette histoire de prédicateur. This one's at least 50 years old. Elle, est, elle a au moins 50 ans, cette histoire. Mais je l'ai juste relue récemment dans un magazine de prédicateurs. Okay, there's this couple. Il y a ce couple. And the guy goes off to work every day. Et l'homme part chaque jour pour travailler. The, the wife stays home. La femme reste à la maison. Mais chaque jour avant de partir, il fait une liste pour sa femme. The things he wants for dinner, les choses qu'il veut pour le repas de midi, errands to run downtown, les, les courses qu'il faudra faire en, en ville, things to do around the house, les choses qu'il faudra faire autour de la maison, long list. une très longue liste. Je sais ce que certains d'entre vous disent. Je n'osais pas essayer ça avec ma femme. On connaît. Et elle a, chaque fois, essayé de tout faire sur cette liste. Parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Donc, elle travaillait toute la journée. Il rentrait à la maison. Et il commençait à voir la liste. Et il voyait toujours les choses qu'elle n'avait pas pu faire. Et elle se mettait en colère. Elle lui a crié dessus. Et elle pleurait. Et c'était vraiment un mariage misérable. Mais après quelques mois, il est mort. Et c'est vraiment très mauvais pour ta santé de te mettre en colère contre les gens chaque jour. Et après un certain temps, elle s'est remariée. Et son deuxième mari est totalement différent. He doesn't make any lists. Il n'écrit pas de liste et Il ne vérifie pas ce qu'elle fait. He comes home from work. Il rentre de la, du, du travail. And he loves her. Et il l'aime. Uh, et elle était tellement euh, euh, étonnée de la différence entre ces deux mariages. So she's a one day, et un jour, elle cherche dans son tiroir. And she finds one of lists from her first marriage. Et elle trouve cette liste de son premier mariage. She's at it, et elle lit cette liste. And she et tout d'un coup, elle réalise ceci. Every day, she's doing everything on the list, en fait, chaque jour, elle accomplit tout ce qui est écrit sur cette liste. And more, et même plus. Without ever having to think about it. Sans jamais avoir même à y réfléchir. The difference was love. La différence, c'était l'amour. Et ça, c'est une parabole de la vie chrétienne. Si nous devons utiliser la puissance de notre volonté doing, pour faire chaque jour des choses que nous n'aimons pas du tout faire, like finished, et que nous avons toujours l'impression qu'on qu ne finira jamais, that's not ça, ce n'est pas le christianisme. That's Old Testament Judaism. Ça, c'est le judaïsme de l'Ancien Testament. Or maybe Islam. Ou peut-être l'Islam. Mais on peut dire que le christianisme, c'est ceci. C'est l'obéissance dans l'amour. L'amour est toujours exprimé par l'obéissance. L'amour s'exprime toujours au travers de l'obéissance. Et quand j'étais un tout nouveau converti, to John, et le Seigneur m'a conduit à lire tous les écrits de Jean, the gospel, tout l'évangile et toutes les épîtres. Right tout en une journée. Et j'ai continué à quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et j'ai remarqué quelque chose qui me surprenait beaucoup. Toujours, il liait l'obéissance à l'amour. Et je me disais, mais qu'est-ce que l'amour a à voir avec l'obéissance so Et ça faisait juste quelques mois que j'avais quitté le service militaire. And the army a lot about et l'armée parlait beaucoup d'obéissance, mais pas d'amour. And of course, uh, I wasn't married then. Et bien sûr, je n'étais pas marié à ce moment-là. Parce out that obedience has everything to do with love. Parce qu'une fois que tu es marié, tu t'aperçois que l'obéissance a tout à faire avec l'amour. Et Je suis en train de parler aux maris et pas aux femmes. Donc, so vous connaissez know ces passages dans Jean. Et donc, vous connaissez ces passages dans, le, dans Jean. Celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Et il le dit dans la première épître chapitre 5 verset 3 1 Jean 5 3 he restates it. Et il le redit 20 fois il le redit C'est l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements Et ses commandements ne sont pas pénibles ne sont pas difficiles mm -hmm. Ses commandements ne sont pas difficiles. There are 600 commandments just in the New Testament. Il y a 600 commandements juste dans le Nouveau Testament. Paul, has lists for his churches. Paul a des listes pour ses églises. But they're not difficult. Mais elles ne sont pas difficiles. If we love him enough. Si nous l'aimons assez. If we do not love him enough. Si nous ne l'aimons pas assez, ce sera toujours trop difficile. Même la plus petite chose qu'il faudra faire sera difficile si nous ne l'aimons pas. Enough, Et si nous l'aimons assez, il pourra demander n'importe quel sacrifice. Like sacrifice. Et ça n'aura même pas l'air d'un sacrifice. Donc la vraie question ce n'est pas combien de fois est-ce que je veux Mais c'est plutôt comment est-ce combien je veux être sous l'autorité my, my Comment est-ce que je veux que ma vie soit marquée par une obéissance détaillée But there's an even better to ask. Mais il y a encore une question meilleure qu'on peut se poser. Combien est-ce que je veux l'aimer? Combien est-ce que je veux l'aimer? Je veux l'aimer toujours plus et pour toutes les résistances que j'ai, To things I know I should probably be doing, les choses que je sais que je devrais peut-être faire jusqu'à ce que ces résistances s'évaporent. Um, et Je vais demander à Stéphane de jouer un chant d'adoration. Et nous cette question et considérons cette question alors que nous préparons l'offrande. Et je me rappelle certains, temps, certains moments comme ce que j'ai partagé ce matin, that you shared. que nous avons partagé. C'est quand j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi because he spoke to me. parce qu'il m'a parlé. Et c'était la première fois que j'ai entendu sa voix si clairement. Et c'était la première fois où j'avais entendu sa voix si clairement. This was in 72, Et ça, c'était en 72. When I came into YWAM at the Olympic outreach. Quand je suis arrivé à Jeunesse en Mission aux Jeux Olympiques. And Joy was on the voice of God. Et c'est Joy Dawson qui enseignait sur entendre la voix de Dieu. Et elle a dit, ce soir, nous allons tous entendre la voix de Dieu. And we all said, yes, et on a dit <laughs> « Oui, ma'am. » Parce qu'elle avait, avait une bonne autorité. Et elle a dit « Et voici la question que nous allons tous poser. » Ce château dans lequel nous sommes, we have the opportunity to buy it. nous avons l'occasion de l'acheter. Mais nous avons besoin d'une offrande pour pouvoir payer pay so ce château. Donc, nous allons demander au et donc chacun d'entre vous, vous allez poser la question au Seigneur, to est-ce que je dois donner ce soir She said, Don't assume you're supposed to give. Ne présumez pas que vous devez donner, parce que tout ce que je veux que vous fassiez c'est entendre Dieu et lui obéir. Et je ne veux pas que tu donnes juste parce que nous sommes en train de prendre une offrande. Je ne veux pas que tu sacrifies quoi que ce soit. Je veux que tu entendes Dieu et que tu lui obéisses. Et donc je vais prier pour que chacun d'entre nous ce soir entende la voix de Dieu. Et on était plus que mille. Most had never been in YWAM before. Et beaucoup n'avaient pas été à Jeunesse en mission avant. N'avaient jamais entendu cet enseignement. N'avaient jamais entendu la voix de Dieu. Et donc elle prie cette prière. Et elle a cette prière qui a duré au moins 20 minutes. I think we had to et je crois que d'abord on a dû confesser au moins trois choses différentes et ensuite chacun d'entre nous a demandé au Seigneur est-ce que je donne et si oui, combien et j'ai entendu le Seigneur me parler et I knew que c'était le Seigneur et je savais que c'était le Seigneur. Parce que c'était un bien plus grand montant que je n'aurais j'aurais pensé. Parce que dans mon église protestante on allait donner un dollar, 5 dollars. Et le Seigneur me dit d'en donner 300 Et je crois que c'était peut-être le plus grand montant que n'importe qui aurait donné dans l'histoire de l'église. Mais j'étais tellement content d'avoir entendu. Parce que j'avais entendu, entendu sa voix. Et c'était une grande partie de l'argent que j'avais emmené pour un an, une année pour travailler avec cette équipe de GEM. Donc je ne savais pas qu ce que j'aurais après pour faire mes dépenses. Mais j'étais tellement content de le donner. Et nous avons donné assez dans cette offrande ce soir-là pour acheter ce château. Et c'était la deuxième base de formation de jeunesse en mission en Europe. Et c'est toujours aujourd'hui un centre de formation et qui envoie des milliers de gens dans la mission. So I propose the same kind of thing tonight. Et donc, j'aimerais faire la même proposition ce soir. We're take an On va prendre une offrande Because, um, to get here. à cause de coûts pour venir ici. Et donc, certains des gens qui, qui ont dû payer le, le, le, les frais du voyage n'ont pas eu assez pour payer maintenant la participation ici. Donc, so nous Share with our and et donc nous aimerions partager pour nos frères et sœurs. Pour que ceux d'entre nous qui avons, nous puissions partager avec ceux qui n'ont pas. Mais, mais je ne veux pas qu'on soit juste généreux. À moi, sauf bien sûr, c'est très, c'est formidable. C'est une expression du cœur de Dieu. Mais, let's, let's each ask this question mais que chacun d'entre nous pose cette question qui vraiment nous entraîne tous dans l'adoration. Seigneur, quelle est mon obéissance pour toi Est-ce que c'est de ne rien donner, même si j'ai de l'argent Ou est-ce que c'est de donner Et combien est-ce que je devrais donner est-ce Est que vous êtes d'accord de poser cette question